« Je n'ai plus de désir. » Cette phrase qui revient, je pense, le plus souvent dans mes consultations. Cette fameuse perte de la libido, du déséquilibre du désir qui peut se mettre en place dans le couple. L'un a plus envie, l'autre moins. Mais que s'est-il passé Aujourd'hui, je vous déconstruis un petit peu tout ce qui se passe dans cette question de la perte du désir. Ma philosophie, parce que moi j'ai l'impression après, ça va faire 9 ans que je reçois des couples et que je vois ce même schéma se répéter et se répéter et se répéter et dans quasiment toutes les situations de perte de désir, je retrouve ce même élément. Et aujourd'hui, je vous le dévoile. Ce qui se passe, souvent, c'est qu'en début de relation, on a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie de dire oui. Je pense par exemple à une patiente qui me disait « J'avais envie de dire oui à tout ce dont il avait envie. » J'étais pleine d'enthousiasme, j'avais envie de lui faire plaisir, j'avais envie de séduire. Et du coup, je disais oui à tout. Mais c'était un vrai oui, j'étais excitée à l'idée de le faire. Mais petit à petit, j'avais de moins en moins envie. Que s'est-il passé Elle disait oui, mais elle disait pas ce dont elle avait envie. Finalement, elle faisait pour faire plaisir à l'autre. Et je pense que à partir du moment où on commence à faire pour faire plaisir, on s'éloigne pas à pas de son propre désir. Parce qu'en fait, elle le suivait elle, mais jamais elle se posait la question « Moi, là, à l'instant, de quoi est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai envie qu'on continue Est-ce que j'ai envie qu'on s'arrête Est-ce que j'ai envie d'un câlin Est-ce que j'ai envie d'un cunis Est-ce que j'ai envie qu'il me caresse les cheveux elle ne se posait pas ces questions et du coup elle n'exprimait pas ses désirs. Et donc son désir à elle est devenu un peu secondaire. Elle s'est mise en mode passagère finalement, passive. Et au bout d'un moment, elle en a eu marre de lui faire plaisir que à lui. Même si ce n'était pas vraiment conscient que ce soit ça qui s'est passé. Et elle avait plus envie. Eux, ils étaient ensemble depuis pas très longtemps, mais cette dynamique-là commençait à se mettre déjà en place. Je pense à un autre couple qui sont ensemble depuis 18 ans. Et elle me dit, ça fait des années que j'ai plus de désir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, elle l'a fait alors qu'elle n'en avait pas très envie, pour éviter un conflit, pour éviter une dispute, pour lui faire plaisir, pour ne pas avoir à avoir une conversation un peu lourde et compliquée. Et du coup, elle s'est un peu forcée. C'était pas lui qui la forçait, mais elle à l'intérieur s'est un peu forcée. Elle s'est forcée. Elle n'y a forcément pas pris beaucoup de plaisir ou gardé un sentiment intérieur un peu désagréable. Ce qui a diminué son envie de répéter l'expérience. Et petit à petit, ce cycle se met en place. On a moins envie. Du coup, on sent que le désir de l'autre commence à grandir et peut-être que sa frustration aussi. Donc l'autre est frustré. Nous, on se dit « Ah mince, il faut vraiment que je réponde à son besoin. Il ne faut pas que je le frustre. Il faut que je sois à la hauteur. Il faut que je le satisfasse. Du coup, je me sens un peu obligée. On commence à se sentir sous pression, on commence à se sentir anxieuse. Du coup, la prochaine fois, on se dit, mais mince, quand est-ce que va être la prochaine fois qu'il va falloir que je le fasse On anticipe négativement. Quand on le fait, on le fait pour faire plaisir à l'autre. Donc, on y prend un peu moins plaisir, on se force un petit peu à l'intérieur. On a un peu de ressentiment envers l'autre, envers soi-même, et envers la sexualité. Et donc, on a moins envie. Et donc, l'autre a encore plus envie et se sent encore plus frustré. Et donc... On se sent mal de sa frustration. Et ainsi, et etc., et ainsi, et etc. Et le cercle vicieux est enclenché. Et se répète à l'infini jusqu'à ce qu'on change la situation. Juste hier, je parlais à un couple et il me disait, ça fait des années, j'ai l'impression d'avoir tout essayé. Je lui ai fait des propositions, j'ai essayé de la laisser tranquille, de lui laisser l'espace pour qu'elle vienne initier. Mais j'ai attendu deux mois, il s'est rien passé. J'ai essayé de lui faire lire des livres, j'ai essayé de proposer des choses, de faire différemment, rien ne marchait. Et oui, forcément. Tant qu'on essaye de gérer des choses pour créer le désir, sans changer la dynamique, c'est sûr et certain, ça ne peut pas marcher. Pour sortir de la dynamique, quelle option Changer la sensation d'obligation et permettre à la personne qui a moins de désir de se reconnecter à son désir à elle. Par exemple, par la thérapie. Moi, c'est exactement l'accompagnement que je fais avec les hommes et les femmes qui viennent de me voir quand une personne a moins de désir. Vraiment commencer à réorienter l'attention sur elle-même. De quoi est-ce qu'elle a envie De quoi est-ce qu'elle a besoin Qu'est-ce qui est juste pour elle Quelle sexualité est-ce que cette personne-là en dehors des attentes, des scripts, des choses prédéfinies. Qu'est-ce que cette personne a envie de vivre Qu'est-ce que vous, qui peut-être avez moins de désir, avez envie de vivre dans la sexualité Si tout était possible, à quoi ça ressemblerait Se poser aussi la question de pourquoi est-ce que je fais l'amour, dans quel but Et à nouveau, de retourner ça vers soi, pour moi, qu'est-ce que ça m'apporterait Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas que les personnes n'ont pas de désir, c'est juste qu'elles n'ont pas envie de se forcer. Elles n'ont pas envie de, encore un rapport sexuel qui va laisser un goût un peu amer en arrière-bouche. C'est une certitude. Mais on a tous et toutes du désir. On a tous et toutes envie de quelque chose. Envie d'être touchée, envie d'être prise dans les bras, envie d'être aimée, envie d'être libre. Mais on n'a pas envie de se sentir obligée d'aller au bout d'un rapport sexuel qui ne convient pas de faire plaisir à l'autre quand on se sent déjà vide à l'intérieur. Tout ça, c'est pas possible. La cause, pour moi, de la perte du désir, dans 99,9% des cas, le sentiment d'obligation. Pour en sortir, j'ai plein de pistes que vous allez découvrir notamment dans mon livre L'intelligence intime, mais aussi dans mon programme d'accompagnement en ligne ou dans des séances en individuel. Je pense aussi que c'est très difficile de sortir seule de cette dynamique-là. Que ce soit avec moi ou avec un autre thérapeute, parfois on a besoin d'une personne neutre pour ouf, pouvoir dézoomer, revoir les choses avec un peu plus de légèreté et se retrouver. Dites-moi si ça vous a parlé, cette vidéo Laissez des commentaires, euh, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou à les écrire dans les commentaires. Abonnez-vous et on se retrouve très bientôt